Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du mercredi. Alors, vous avez vu, c'est de pire en pire, il n'y a même plus de sujet maintenant. <rire> il n'y a plus qu'à gagner des trucs. Je vous rappelle, on se retrouve tous les mercredis. Alors, chez moi, c'est 22 h Alors, vous, malheureusement, vous avez pas enfin, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment vous prenez. Vous avez changé d'heure. cest qu'avant, c'était 16 heures chez vous, maintenant, c'est 17 heures. Hey, c'est pas ma faute, hein. moi c'est toujours 22h, hein. moi ça n'a pas changé. Donc on se retrouve tous les mercredis à 22h pour parler ben, de ce que vous voulez en fait, hein, de tout, de rien. Et puis bien évidemment à la fin de ce live, c'est-à-dire à la fin de cette heure, vers environ 50, je vous ferai gagner un cadeau. Aujourd'hui le partenaire du jour c'est Eukaïssa qui vous offre cette magnifique souris. Alors tous les gagnants normalement de la batterie Vega ont reçu leur euh, tracking via le chuchotement de Twitch si tu fais partie de celui qui ne l'a pas reçu, c'est que je sais plus j'ai ton nom, mais j'ai plus ton pseudo et tout, voilà je me suis un peu envoyé le pinceau, donc il y en a sur les deux sur les trois qui ont reçu le tracking, le troisième il n'a pas reçu n'hésite pas à chuchoter à mon oreille de Twitch et à me dire, c'est moi qui n'ai pas eu le tracking et je te l'enverrai avec plaisir euh, c'était quoi l'autre qui avait gagné la semaine dernière je ne me rappelle plus, il y avait un truc ah les écouteurs, TronSmart, j'ai pas une nouvelle de TronSmart ou alors j'ai une nouvelle et j'ai envoyé au gagnant <rire> et j'ai oublié, c'est possible. <rire> possible je crois que c'est possible, je crois qu'elle a envoyé et que j'ai complètement oublié, voilà, aujourd'hui c'est la souris encore une fois, offerte par et ça veut dire que bah, c'est eux qui vous offrent la souris, je ferai gagner à la fin on fera un giveaway, c'est-à-dire, il vous suffira de participer il vous suffira de participer au tirage au sort, c'est-à-dire de mettre un commentaire dans les commentaires simplement, et vous participerez automatiquement au tirage au sort, et un d'entre vous gagnera, à savoir que ça ne peut pas être quelqu'un qui a déjà gagné voilà, si c'est quelqu'un qui a déjà gagné, il ne peut pas gagner deux fois. C'est la, la vie, c'est la loi, voilà. S'il si a déjà gagné, il doit dire « j'ai déjà gagné, je l'offre à quelqu'un d'autre » ou « je la remets en jeu voilà. », ou « il ne joue pas voilà. », Donc ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut parler de quoi Alors aujourd'hui, on peut parler de ce que vous voulez, bien évidemment. Alors on peut parler éventuellement du… comment dire j'ai pas dire du retour des, dans, les, dans les bonnes grâces de GLG Review, mais bon, il est clair que ça manquait un peu de smartphone depuis un petit moment, il y a -il nombreux à me le faire remarquer, mais c'est pas moi qui choisis. Bon, bonne nouvelle, on a eu du quitel bon, c'est qui pas mal. Bon, bonne nouvelle, on a eu confirmation pour le Doogie S98, le dernier, là. ça y est, il est parti. Euh, on devrait l'avoir bientôt. Bonne nouvelle alors on n'est pas le premier, j'ai regardé un peu mon référencement aujourd'hui, et il y a un qui l'a déballé avant nous. Bon après moi moi j'ai un embargo, On est j'ai le téléphone je vous ferai la review du Redmi Note 11 Pro Plus 5G en version globale. Voilà, ça c'est pas mal. Et éventuellement si ça vous intéresse on peut parler de OnePlus. Oui parce que OnePlus ils sont revenus. <rire> Et comme, euh, et comme ils n'ont pas de face et que moi non plus, et ben on en parlera si vous, vous évoquez le sujet, puisque voilà, pas de face. C'est à quel -ce que je change ça <rire> voilà, On pourra parler de ça. Euh, après, j'ai rien d'autre en smartphone et tout. Peut-être pas des reviews du mois d'avril, mais je prévu. J'ai pas mal le truc pas mal quand même. Ouais. Et des vélos électriques, bien évidemment, pour ceux qui se sont remis à WTS, puisque ça fait plaisir de parler un petit peu de, de vélos et les que Alors, <rire> pas que la trique. Hein. On euh, faire ça comme ça. Je remets un peu ma page en place. Voilà. Je vous rappelle, pendant cette émission, notre modérateur est là. Et attention, euh, il est vénère. <rire> non, il n'est pas vénère. Et voilà. Vous pouvez bien un faire un. Alors, on peut enlever des diamants. Vous pouvez vous abonner. c'est pas encore fait. Je sais que vous pouvez vous abonner également si vous avez un compte Amazon Prime. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Voilà. Il vous mettra comment ça marche. Sinon, vous pouvez faire un petit pis et ça fera la musique de Rocky. Et puis, euh, voilà. Bah, puis c'est parti. Je crois que vous êtes là. 8. Allez. C'est bon. C'est parti pour les commentaires. Bonjour à Shadow, bonjour, alors attends je vais mettre en plus gros là, voilà, ouais, gros c'est gros, c'est gras, c'est comme moi, <rire> non, c'était <'est... rire> pas ça la rime, bon c'est, voilà quoi. Bon, bonjour à Soldammer euh, Shadow c'était le premier mais t'étais en ligne, il l'a pas vu, euh, tu, comptes... <rire> tu comptes pas, tu comptes pas, c'est ton métier, c'est ton travail, voilà. Bonjour à Six Sixshot, voilà, donc merci à, encore une fois à Shadow d'avoir repris un abonnement, ça fait plaisir encore une fois, je sais pas combien de abonnements. Enfin, je m'en fous, mais je... ouais, on a pas mal d'abonnements, quoi. Ça fait plaisir. Euh, allez les 4 mois, en fait, peut-être que je gagne cette fois. <rire> on verra. Bonjour à Sébastien. Bonjour au robot Wizbot, bien évidemment. Euh, donc Shadow qui a renouvelé son allégeance au marabout. Bonjour à Planet Shopping. Euh, Peux-tu tester le Realme C21Y, un smartphone stylé à 99 euros encore une fois, Shadow, je te répondrai la même réponse que je fais à chaque fois pendant les lives, à moins que ce soit une plaisanterie de ta part, mais c'est pas moi qui décide ce que je teste. Malheureusement, c'est que c'est un peu les marques qui décident ce qu'elles m'envoient et comme maintenant je ne prends plus rien de gratuit, bon, ça le de plus non, on en parlera si vous me posez la question. Mais voilà, moi, comme maintenant, je prends plus rien de gratuit. Bah généralement, les marques sont pas trop chaudes quand elles ont pas de budget ou que les téléphones sont pas assez chers. Bah, mais, mais, mais, genre, ah non, c'est bon. On fait un peu de vue, on fait un peu de taf. On est dans les temps et tout. On travaille plus vite que le Pékin Express, là. <rire> pas Express. Et voilà. Donc, euh, maintenant, il y a plein de gratuit. Donc, bon, bah malheureusement, les marques reviennent puisqu'apparemment, beaucoup de marques, les marques viennent. Euh... En mode toujours Obi-Wan, bien évidemment, mais, <rire> mais ils reviennent toujours en mode... Euh... Bah en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. <rire> C'est-à-dire que, ouais, mais bon, euh, nous, euh, voilà. Et puis après, bah, ils reviennent, donc comme quoi, voilà, je dois pas être le pire. <rire> donc malheureusement le C21 pas au programme et encore une fois je suis pas en position d'acheter les téléphones pour les faire en review puisqu'en affiliation il n'y a pas de modèle économique c'est à dire les acheter pour euh, les tester j'ai pas de modèle économique, je fais pas assez de CPM je fais pas assez de vue, l'affiliation ça marche très très peu et tout donc euh, voilà autant que ce soit les marques qui décident de faire la démarche, de me payer et puis voilà tout est bien, et le Redmi on est payé hein Redmi Note 11 Pro ah, il va pas être cher, hein il va être à 329 euros je crois en prix de lancement mais voilà, payé. D'où euh, il y aurait payé, ou qui aurait été payé, euh, tout payé. <rire> pas beaucoup, encore une fois, pour les téléphones, parce que le but, c'est de ne pas les allumer non plus, leur dire il faut que je paye le monteur, il faut. Il euh, y a un peu de logistique et tout, donc euh, voilà, qu au moins ça éponge un peu les frais. Quoi. Euh, voilà, donc si tu veux te sub pour avoir des petits chats, tu as deux solutions, un sub -payant, ou utiliser ton Prime. Si tu ne l'as pas encore activé, rends-toi dans le gaming, dans, le, dans la partie gaming de Amazon, active ton compte gaming et ajoute compte twitch ou euh, et après éventuellement le mien. Hippie, voilà. un petit tipi façon rocky, je pense que vous pouvez faire un tipi pendant l'émission. En théorie ça devrait s'afficher en grand et ça devrait avoir la musique de rocky. Alors, le rocky version libre de droit quand même, ne vous emballez pas. Euh, voilà voilà. shopping, j'ai le rue 21, franchement il est bien. Je ne me plains pas. Ah eh bah ben, tu vois, bah écoute demande à plein shopping qui te fasse une vidéo. <rire> tu nous fais une review, hein tu nous fais les plans, tu dis ce que tu en penses et moi je fais la voix et je la mets en ligne. <rire> Le mec, il fout même plus rien. Et si tu peux faire le montage, ça m'arrangerait, ça, ça me coûterait un peu moins. <rire> bonjour Adams, me plains pas, pardon. <rire> je, je, je me, je me plais pas. <rire> tu parles, enfin, ouais, mais tu, c'est le, c'est le dialecte. Hein. J'ai des fois, mais des fois, il y a des commentaires. Tu dis les mecs, prenez votre temps. Je sais plus la fois, enfin, il y en a un il dit ouais. Euh, tu la question ouais, euh, ça marche comme ça et tout. Je dis bah bonjour déjà. Ouais, il me répond, mais j'avais pas de temps. Bah, enfin, t'as pas de temps, ça n'empêche pas d'être un peu poli, courtois et urbain. <rire> on n'a pas tous été élevés dans une cage d'escalier euh, C'est pas possible hein Un peu de courtoisie dans ce monde de brut voilà. Donc euh, c'est tout <rire> Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire euh, Bonjour à Dames Bonjour à, à Fran euh, Merci je vais l'offrir à ma part en avril <rire> Une bonne blague À ta moitié on dit à ma part on dit à ma moitié, à ma part, part de tarte. Bon, euh, ok. Euh, J'écris pas. Voilà. faut que je dors, moi. Hein. faut que je dors, faut que je dors, il faut que je dorme. Putain, mais prends le temps, prends le temps. Il n'y a pas énormément de commentaires, on devrait, on devrait y arriver. Euh, bon. Que se passe-t-il avec OnePlus Alors, j'ai pas été démarché par OnePlus. Alors, en fait, j'ai deux boîtes qui sont... Euh... Alors au début, ils se présentaient comme euh, la boîte... Euh... Au début, on est OnePlus, machin. En fait, c'est pas du tout OnePlus. C'est une boîte de, de marketing. Comme il s'en est ouvert depuis beaucoup, hein, depuis de nombreuses années. C'est-à-dire des boîtes de marketing qui s'occupent d'aller voir les marques en disant « On s'occupe de faire la promotion, on s'occupe de trouver les YouTubeurs, les articles, machin. Vous débloquez un budget, on s'occupe de tout. » Ça évite souvent aux marques d'embaucher une meuf qui vient d'arriver euh, le matin, là. <rire> qui vient de tomber de son arbre la cerise là et qui, euh, qui fait souvent pas le boulot ou qui arrive pas ou qui arrive pas à atteindre ses objectifs et tout comme ça bon bah les mecs disent bah là on fait une boîte de marketing et puis bah si la boîte de marketing tient pas ses objectifs ben bah, hop là euh, rouler boulet, euh, ils disent bah c'est de la merde et après bah ils en font ils une autre donc on a, on a deux boîtes comme ça qui nous avaient promis du OnePlus, puis on n'en a pas eu beaucoup de OnePlus. Puis après, ça a vite mis sur qui on aura on peut vous avoir du Redmi, du machin, du truc. Donc bon, des aspirateurs, des trucs, bon, ouais, c'est boîte de marketing, donc euh, pour moi ça ne me dérange pas. Mais il y en a une des deux, on a quand même réussi à avoir le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, dont j'ai fait un article aujourd'hui pour expliquer un peu les différences, parce que je pensais vraiment être le premier avec mon embargo et tout. Moi, moi j'ai marqué embargo jusqu'au 4, moi. donc je me suis dit jusqu'au 4, si je fais 2-3 cotons en loose dès que je parle des caractéristiques, je suis le roi du pétrole. Bah ben non, voilà. donc j'ai fait quand même un article, et ça, et euh, donc aujourd'hui, euh, elle m'écrit, elle me dit, oui, bonjour, euh, elle dit voilà, <rire> Obi-Wan, Obi-Wan, est-ce euh, que vous pourriez faire le lancement du OnePlus 10 nice Pro Je dis, très bien, c'est pour quand Elle me dit, 1er avril, <rire> on, est le 30, hein. on est le 30, même si je le commandais sur Amazon aujourd'hui, que j'étais en France, pour l'avoir demain, c'était chaud. Donc pour faire la review pour lundi, c'était quand même tendu du string, à savoir que moi je suis en Thaïlande, eux ils sont en Chine, voilà. Elle c'est pour le 1er avril. T'as envie de dire, bonne blague. Bonne blague. Je dis mais je dis mais vous voulez faire une vidéo comment alors sans le téléphone Elle fait non en fait, on va quand même vous envoyer le téléphone et vous ferez la review, bah après, il loupe le lancement, parce que il y aura peut-être un petit délai, ce sera peut-être du premier au je sais plus quand et tout. Ils ont un petit laps de temps et elle me dit, bon bah tant pis, de toute façon, c'est un peu. Tu sens la meuf qui a la merde au cul, tu sais. Je le mauvais truc de dire. <rire> Comment dire euh, euh, y Il avait, y avait une blague comme ça, c'est. Ah oh oui, il euh, y avait une blague comme ça qui disait Quand tu as de la merde jusqu'au cou, tu évites de faire des vagues. J'ai toujours aimé cette expression. Parce que tu t'imagines avec de la merde jusque-là, et voilà. <rire> et euh, la meuf qui s'écrit le 30. <rire> En gros pour te dire, ouais, alors voilà, euh, parce que euh, elle a dû écumer euh, tout son réseau ou euh, tous les emails et tout de, de YouTube heures d'influenceurs et tout pour qu'à la fin, euh, voilà quoi. À la fin, euh, bah, le, le premier c'est dans deux jours et, et ils ont personne pour faire la review à m'écrit. Elle me dit, voulez le OnePlus 10 Pro? J'aurais pas mal du tout euh, prix de vente quand même 999 euros TTC quand même hein. en prix de lancement quand même Ça pique un peu. Ça pique un peu. Alors, moi, je lui dis, je dis, bah écoute. Euh, il faut combien de temps je, Bah, pour un peu de temps quoi. Il faut déjà qu'on reçoive le si on peut avoir le téléphone euh, le matin comme Madame avec DHL à midi. Si je carbone l'après-midi, je vais dehors, je fais des photos, j'installe tout, voilà, je regarde un petit peu machin. Éventuellement, je fais les plans le lendemain matin. La voix dans la foulée, le lendemain après-midi, elle peut être en ligne. Toi, après bon, c'est pas un tête de ouf, mais enfin bon, photo, GPS, euh, voilà, et les téléphones, je reste pas euh, 10 jours avec, puis mille balles quand même. 1000 balles Putain, pour un OnePlus 10 Pro Ça, Il a l'air pas mal quand même. Je crois que c'est le nouveau, avec un seul blade et tout, avec les nouvelles lentilles et tout. Donc, euh, donc elle me dit, pouvez je Bah oui, après, moi je m'adapterai, parce qu'elle m'a mis le, le Redmi Note 10 pour le 4 ou le 5. Après, j'ai le vélo Fido M1 Pro pour le 6. Après, toi, je suis pas mal. Donc j'ai bon, bah entre-temps, s'il arrive, le téléphone à 1000 balles, je ferai, je ferai en turbo. Après, j'y fais de péter, machin. Ah, j'ai eu, eu le phone aussi, elle va m'en envoyer deux d'un coup. En fait, ils en ont deux qui vont arriver, toujours pas en ventre rien, et, et on a le celui-là et celui-là. Je dis bah pareil, hein, c'est temps et temps, <rire> comme d'hab et tout, c'est bon. Ça lui va, donc elle va me les envoyer aussi, mais voilà. Donc il va y avoir du téléphone. Du guide du cubo, du. Voilà, du, du kitel, du lephone, parce qu'on on est toujours en deal avec elle. Et même, tu vois, leur prenant un petit billet, ils reviennent quand même. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que, bah, à ne pas payer, soit ils tombent sur des mecs qui n'ont pas assez de visibilité, à mon avis d'après eux soit Des mecs qui faut recevoir les téléphones et qui font pas les vidéos, ils en ont eu aussi et euh, on a déjà parlé et tout donc bon, bah ils disent euh, au moins lui, euh, Jerry boss quoi l'autre, le 30. <rire> le 30 on dit, oh, vous pas faire la vidéo pour le 1er avril, bon, bah de toute façon, euh, je l'ai dans le cul, un hein, euh, cerise, voilà, vous l'aurez pas à temps, on n'aura pas le délai, mais bon, euh, imprévu, imprévu, rien n'est prévu. Et rimi c'est tombé à la le rimine Realme... on devait recevoir le Rilmi Narzo 50. Euh, en version globale, encore une fois, parce que encore une fois, le, vraiment l'intérêt, c'est d'attendre les versions globales. Parce en plus, des poils sont un peu différentes. Et euh, ça a été annulé parce qu'ils euh, n'en avaient pas. Vous en avez pas assez et tout. Alors après, que ce soit pour moi ou pour un autre, bon bah les couilles. Je, vous en avez, vous en avez pas. C'est pas grave. Euh, comme ils payent après, euh, donc euh, là, c'est vraiment. Ils avaient prévu. J'ai fait la facture et tout. Donc euh, ils en avaient vraiment pas. Et j'ai été contacté par euh, AliExpress, il y a un gros lancement Xiaomi, euh, bientôt, avec plein de trucs là. <rire> il y a plein de trucs qui vont arriver, on va demander ce que je voulais. Alors, ils vont proposer un Redmi 11, mais nouvelle version euh, avec une déclinaison à la con, là encore, euh, voilà. Euh, il y a un Poco, je m'en rappelle plus le nom, c'est M4 Pro ou m truc Pro, je crois, voilà. Un, un, un nouveau Poco, encore une fois, là, du rebadjé et tout. Ils vont avoir la, la balance connectée, la Mi Scale 2. Okay. ils vont avoir une nouvelle montre la Mi watch euh, nouvelle quoi ou alors la chinoise mandation globale et il y avait il y avait un cinquième que j'ai oublié un euh... bon, peu plus que c'était le cinquième voilà et euh, elle me dit, vous voulez quoi et tout je vais ben, vous les combien de review elle me dit une c'est est hey, ce qu aimé, est que leur aimer si je fasse une review que je prenne tout après je lui ai dit bon je veux bien prendre les deux téléphones pour le pidan. Les deux téléphones et faire un Versus, le nouveau Redmi versus le nouveau Poco. Le Poco, c'est encore un truc, tu vois, à 108 millions de pixels et tout, là. Donc, c'est pas mal, toi Et le Redmi, pas ouf, ça ressemble un peu à celui-là, mais en moins, moins bien. toi chargeur 33 watts et tout, le processeur, c'est un, un 690, 18, je comme ça, tu vois. Donc, un peu moins bien que celui-là, où c'est un 900 et quelques. Donc, le même, mais moins bien spécifié. Donc, elle m'a dit, et je dis, ah, on peut faire un Versus contre les, le Redmi et le Poco. Le nouveau Redmi, le nouveau Poco en version globale et tout. Ah, c'est bien, ça bonne comme idée. Euh, je vais voir avec le client. Ça, c'est cet après-midi. Bon, Il est 22h. Je pense que j'aurai peut-être une réponse demain. Ça, c'est le genre de mob. Pour les trottinettes, on avait relancé parce qu'on on, doit avoir une trottinette de 1200 watts là, avec suspension et tout. Et normalement, c'est eux qui sponsorisent la vidéo puisque le vélo, c'est e Et euh. Et euh, on va contacter le monde. Et, euh, et pas de réponse. Et là, elle revient une semaine après en disant On a des téléphones. Donc, donc tout va bien. Et j'ai une marque de trottinette aussi qui m'a contacté. Euh, ils ont un truc qui s'appelle la Pion Alors Il y a une marque à, à la chinoise et le nom c'est la Pionnière. T'as connecté tout bien et tout. Euh, T'as 800 balles quand même. Trottinette. Pour vous dire que. Et encore, je note pas, parce que je laisse, je laisse les trucs arriver, tu vois. Un truc de ouf. Voilà. Bon, euh, en attendant, la montre Seco, premier déconics en douane. J'ai reçu le S8, plus il y a 30 minutes. Je déballerai après le live. <rire> ah, la Djokovic. Alors aujourd'hui, je porte la putain. Je sais pas. Je sûr qu'on fait la review parce que le sponsor de cette vidéo, en fait, ah, en fait, celle-là, elle devait faire. On devait la placer dans une op parce qu'on devait avoir une op. En fait, normalement, avec Filmora, on devait avoir une op et euh, hein, du coup faire une op et placer les deux montres, les trois montres sigules euh, que j'ai et euh, bah le mois dernier vous avez vu, Alors, elle, elle me dit oui euh, c'est combien les prix, j'ai fait un copier-coller de nos tarifs, elle me fait, ah, euh. en fait elle me dit la review ça n'était pas si cher que ça pas... ou alors c'était pas assez cher elle me dit ah, la review complète en fait euh, c'est pas mal aussi, ça nous plaît bien donc elle a préféré payer une review complète ce qui bah moi me fait plus de thunes parce qu'on leur facture bien plus que qu'au smart, bah, qu smartphone mais qu'aux autres et tout parce que parce qu'ils ont eux ils ont un retour sur investissement qui est rapide hein, je veux dire avec quelques licences ils font leur leur roi leur roi leur return on investment euh... Donc, bah, c'est reporté à ce mois-ci pour les montres, mais je ne vois pas qui je vais placer. Je vois pas qui je vais placer, <rire> je je vais placer euh, pour les montres. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Parce que là, déjà le vélo, la trottinette, peut-être la troisième trottinette. Là, on est en train de, de subodorer, de toucher une marque. Elle, elle a un vélo électrique, on dirait une moto. Et mais il y a des pédales. Et alors, on dirait une moto avec des pédales, en gros, tu vois. Voilà. Comme moi, euh, comme un mec en moto qui ressemble à une pédale. Non, c'est pas ça. C'était, voilà, bon, tu as compris euh Midea et suite plus ah, ah oui c'est pas le samsung <rire> c'est le Midea. ah bah oui c'est toi oui c'est toi notre médecin euh, traitant <rire> notre, notre, notre notre caution notre caution médicale voilà on va t'appeler comme ça pour le pour le et notre caution médicale <rire> on te demandera tu m'as envoyé sur line alors, euh, en disant je suis vraiment médecin pour c'était pas qu'une blague je te rappelle que je suis nul à chier l'orthographe quand je suis un peu chaos je veux pas le savoir je veux pas le savoir. On n'est pas chez Jojo ici. <rire> non, <rire> t'es petit. Euh, non, je veux pas le savoir. Tu, tu, tu es le, tu es notre fer ballard, tu es notre, notre étendard notre drapeau. Tu vois, tout le monde compte sur toi. Tout le monde te connaît, tout le monde compte sur toi. Tout le monde sait qui tu es. Donc, tout le monde attend beaucoup de toi. Donc, il te faut. Prends du shit, fais quelque chose. Non, pas du shit. Prends du Red Bull <rire> ou prends quel est. Non, bon, voilà. Donc, euh, fais. <rire> tu es pardonné mon petit. Je t'embête. Tu le sais bien, c'est un poisson d'avril. <rire> ça existe encore Ulophone, j'en ai plus entendu parler, tout comme Humidigi. Alors Humidigi, c'est vrai que depuis qu'ils ont rebadgé leur Bison en version économique, bon bah ça c'est quand même un petit peu euh, un petit peu calmé. Et euh, Ulophone, bah écoute deux, hein. euh, attends je vais te donner les noms. <rire> tu veux des noms Attends, allez Ulophone. Ulophone, Ulophone, Good alors, hey, on va proposer. Alors, ils vont proposer le Ulefone Armor X10 Pro. Bah, évidemment, on a fait le X10, donc il y aura une version X10 Pro. Et le Power Armor 14 Pro. Donc bon, ben bah, voilà, de, de, de, de, avec les deux noms. On a bien compris qu'en fait ce ne sont pas des nouveaux téléphones, ce sont simplement les deux versions pro de téléphones qu'ils ont déjà, où ils ont dû upgrader le processeur et la caméra et ils ont mis pro dessus et comme ça, euh, voilà, ça prouve que ça va pas très bien. Au <rire> lieu sortir des téléphones, bah, ils font des upgrades. Donc, le Armor X10 Pro et le Power Armor. Alors Armor X10 Pro et Armor 14 Pro. D'accord. Ah oui, il y en a deux. Ouh là là, c'est pas facile hein, cette histoire. Voilà, c'est pour vous tenir un peu au courant, mais bon, enfin après, enfin moi, deux téléphones, elle me dit oui, ouais, deux, vas-y, deux reviews, euh, deux fois le prix, et puis voilà, ça fait du téléphone, ça fait du téléphone pour tous ceux qui sont encore nostalgiques de cette époque et qui... Parce que je vous vois en plus, c'est ça le pire. Parce que bon, je sais qu'ils ne viennent pas pendant le live, c'est très confidentiel, euh, on n'a que l'élite, les VIP, les meilleurs dit-il. Euh, mais les. en fait, quand on fait pas assez de smartphone les mecs se désabonnent. On voit, il y a des vagues de désabonnement. Dès que tu fais trop d'aspirateurs et trop plus de smartphones, t'as une putain de vague de désabonnement comme ça. Mais tu sais, genre 10 20 tu sais, euh, beaucoup, tu sais. Et puis dès que tu refais du smartphone, parce que ça doit rester dans leurs recommandations, toi, quand tu es abonné, même tu te désabonnes. Après, il y a toujours sur ta page et tout. Et dès qu'on refait du smartphone, un et éventuellement deux, pop, et ils reviennent. Et après, je voulais... Voilà, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Après, bon, là, quand même... Euh, alors, c'est pour ça qu'il faut que je tease à chaque fois. Maintenant, je pense, dans les reviews, en disant, il y a ce téléphone-là qui arrive. Restez en je le faire au début. Je pense qu'ils vont pas jusqu'à la fin. Restez encore un petit peu. Tenez bon. <rire> les téléphones arrivent. <rire> enfin, ils arrivent déjà. Euh, de Chine. Wow Merci à BZH de s'être réabonné également. Ouh, deux réabonnements, aujourd'hui. Voilà. Pendant euh, déjà quatre mois. Pas mal. Merci beaucoup. Euh, tu as des infos pour ce qui est du nothing phone orientation média ou photophone? Aucune idée, aucune idée, et ça en fait, ça m'a même pas intéressé puisque malgré tout l'abattage médiatique qu'on a pu voir encore une fois à chaque fois où les mecs se ruent là-dessus, puisque tout le monde est un peu copain avec Carl P. Même enfin, même moi, mais ben, si ton premier copain, moi, Parce que, mais bon, après, on, on s'est perdu un peu du. Euh... Parce qu'avant, il était sur Mezumi quand je faisais du Mizzou et tout, voilà. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, il y a, y a vraiment un, un, un avantage où tout le monde se rue là-dessus parce que c'est Carl Pei et que c'est lui qui a lancé OnePlus Alors que je ne veux enlever la gloire à personne parce que c'est du travail. Mais tout ça, c'est du flan en fait, c'est Oppo C'est Oppo qui est derrière, bien évidemment, c'est les mecs qui tiennent, c'est... Euh... L'intérêt de OnePlus, c'est que ils ont fait un peu comme toutes les marques qui se doivent, ils ont fait du storytelling, c'est-à-dire que la marque avait un nom, et la marque n'avait pas le nom de son CEO, avait le nom du... de euh, l'emblème de, de la marque, c'était vraiment le numéro 2. Oh, merci à... à Shadow d'avoir offert un abonnement à Joey Chan et à Jim38. Je vous vois, je surveille, hein, voilà. Yeah et ben voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup. Merci pour eux. Donc voilà. Donc voilà. Donc euh, en fait, le la, la tête de, enfin dire, celui qui était visible, c'est qu'il était partout. Il faisait tous les déplacements. Il, euh, voilà. C'est pour ça qu'il était devenu connu. Et bon ben voilà. Après, il a bien géré son affaire, mais après, il a subi le navire et le navire euh, fonçait droit sur l'iceberg. Hein, one plus. Donc il est parti, voilà. Donc là, bon, le fait qu'il fasse cette marque-là, bien évidemment, c'est une filiale de Oppo et que dès le début, quand il est parti, je, moi je vous l'ai dit le premier, ils ont une carte à jouer dans l'audio. Dans l'audio, il y a une grosse carte à jouer, il y a du gros consommable. Les casques qui sont chers. Un bon casque, c'est 250, 300 350 balles, quoi. Et s'il faisait un bon casque Oppo, il y a moyen de faire du pognon. Parce qu'à fabriquer, ça leur coûte pas bien grand chose. Et Oppo, ils ont vraiment les moyens de faire. Shopping a offert un abonnement ni moins à. Oula, oh mais dis donc, il y a beaucoup de l'abonnement. Euh, merci à Plein Shopping et à Shadow d'avoir offert des abonnements. Ça fait plaisir les gars. Namasté. Voilà. donc il y avait vraiment une carte à l'audio. Alors, leurs premiers écouteurs et tout, on a tellement vu beaucoup de déballages parce que personne ne voulait, ne devaient pas les tester parce qu'ils n'étaient pas au point. Après, apparemment, ils étaient au point, mais bon, personne n'en a fait des caisses hein, par rapport au prix qu'ils les vendaient. Tu en avais pour ton pognon, sans plus. Hein. Quand on voit les chaos par rapport, moi je me suis fait défoncer dans les commandes, on ah, était payé, ah, teste-les. Et tu reviens me voir, parce que les mecs, ils n'ont jamais rien vu, et parce que parce qu'ils ont décidé que c'était Shaodou, c'était de la merde, et ben il est venu me défoncer dans les commentaires. J'ai répondu poliment en disant excuse-moi, euh, le mec qui review c'est moi. Et oui, je suis payé, je suis rémunéré pour le travail, mais euh, les écouteurs, c'est bon, de la bombe, c'est de la bombe. Merci à Shadow encore une fois d'avoir. Oula mais c'est la soirée des abonnements, tout le monde va être abonné ce soir Ça continue euh, merci encore une fois à Shadow d'offrir des abonnements Alors, voilà, Je veux dire, c'est la fête oh, y a, y a, y a, on ne les arrête plus Ça y est <rire> Shadow il a eu la paye on est quoi, on est le 30, c'est bon, la paix est tombée. <rire> Merci beaucoup, mon pote. C'est le, le modérateur qui offre des abonnements, d'abonnés et tout. C'est incroyable. Les abonnements, les cadeaux, l'usage des bits permettent d'atteindre le niveau suivant 76%. Merci encore une fois Shadow. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Bon, donc, malgré tout, le ta qu'ils ont fait de ce casse, non, mais on est indépendant et tout, bien évidemment. C'est BKK, BKK électronique est derrière, et, euh, et donc c'est un petit indirectement au pot vivo, mais bon là, c'est BKK. Donc ils ont fait les écouteurs, une espèce de petit coup dans l'eau, beaucoup de médiatique pour un truc qui, à part le côté transparent, n'est pas exceptionnel. Bon là, alors attends, oula, alors attends, Shadow, ok, merci à Shadow pour les abonnements. merci à BDDH d'avoir utilisé 5 bits. <rire> ah oui, quel plaisir, hein, allez voilà, les bits viennent d'arriver. <rire> merci pour les diamants, ils sont éternels voilà. donc bon là le problème c'est qu'il y a un abattage autour du téléphone et évidemment ça sera un repos et évidemment il ne peut pas prendre le risque de faire un téléphone unique du premier coup c'est trop de budget, comme je vous dis faire un moule faire un moule pour une pièce quelle qu'elle soit c'est 10 000 dollars d'accord donc imaginons qu'ils prennent quelque chose qui n'existe pas un truc révolutionnaire qui n'existe pas chaque fois qu'il fera une pièce qui n'existe pas, chaque pièce lui coûtera 10 000 balles. Alors après, ça s'investit, il sera... y a un retour sur investissement. Hein si tu vends 10 000 pièces ou 100 000, d'ailleurs, si tu vends 100 000 pièces, bon, bah, ton coût il est vachement réduit. Mais euh, tu dis, bon, bah voilà, il va, faire un... Il va prendre un châssis. S'il prenait plein de trucs de différents du... de... qui existent déjà, et eh bien ça lui coûterait 10 000 balles par moule, donc ça a un coût, plus le coût du téléphone, plus 10 000 balles par moule et tout, enfin il faut en vendre des téléphones, alors que souvent la facilité, et c'est ce qu'on voit dans le marché des smartphones, et eh bien tu prends un Oppo et tu dis bon bah alors là on a tout, ok, euh, si on change l'écran et qu'on met un autre, Là, c'est gratos, parce qu'il suffit de commander un autre écran, s'il a la bonne taille, on le met dessus. Ok, si on change les caméras, pareil, l'emplacement, il est derrière, truc il suffit de changer les caméras, c'est gratos, ça coûte plus le prix des caméras. Et la batterie, pareil, et le processeur, pareil. Donc, quoi qu'on veuille en dire, c'est sûr que ça sera un OPPO rebadgé. Un OPPO Realme Vivo, mais ils vont prendre un qui est dans la gamme et ils vont le relooker. Alors après, bon gré, malgré. après, euh, on peut faire euh, comme ils ont fait un peu avec OnePlus, faire des events, on dit, ah mais le nôtre, il a un truc de plus, et... Wow, merci, euh, merci pour Rocky, voilà. Donc, on, ils peuvent faire un peu comme OnePlus, en on disant, ouais, on va sortir un truc révolutionnaire sur la photo, et c'était un partenariat avec Hasselblad, et bien évidemment, au niveau des photos, le téléphone était supérieur, parce qu'il y avait un traitement numérique Hasselblad, les photos de l'espace et tout machin. Xiaomi a été confirmé avec les cas et tout, donc peut-être que ils vont arriver avec un partenariat sur de la lentille, je pense pas du processeur ou de l'écran. Voilà, peut-être des choses plus, plus, mais je vous le dis, ça sera un Oppo, un... c'est le même que le Oppo, mais ils vont changer les trucs dessus, puisque le risque est trop gros. Le risque est trop gros, la production, alors bien évidemment, c'est... En Théorie, s'ils envoient déjà tous les, les suceurs de, de queue là, ils en ils peuvent en faire déjà 1000 <rire> entre les youtubeurs et les, les investisseurs et tout, ils peuvent déjà en faire mille donc 10 000, 100 000 faire une production avec une précommande à 100 000 pièces. Bon, ça fait quand même du pognon hein, sur un téléphone qui va peut-être valoir même en coût d'acquisition, c'est-à-dire en coût de production, peut-être 200 dollars, tu vois, en prenant du OPPO et tout à bah, 200 dollars s'il faut en faire 100 000. Tching, tching, attends, ça, ça, oui, ça fait 20 millions 20 millions de dollars quand même d'investissement euh, faut avoir l'air insolide hein, tu vois donc euh, faire de la présenter quelques-uns faire de la précommande euh, c'est pour ça que ça va être du haut pour au budget euh, ça me paraît carrément évident et que bah, ils vont nous pondre un truc de plus hein, on verra avec le OnePlus 10 Pro à 1000 balles quand même mais ils vont nous pondre hein, une nouvelle caméra une nouvelle technologie ou un nouveau partenariat et tout puisqu'ils ont les moyens de le faire la marque est assez connue mais euh, Mais ça sera pas. Ça sera pas de ouf, hein, malheureusement. Euh, pas autant que, que je lui voulu <rire> Ça perd l'hypopette. Euh, le cinquième, c'est le cyberdog. <rire> J'aurais bien aimé l'avoir hein, pour, pour la blague. J'aurais mis dehors avec mes poissons et tout là. Ça aurait été bien. Non, ben non, ben euh, ça n'a pas.. Euh, voilà, ça a fait... Euh, encore une fois, je l'ai dit, il était fabriqué par Dreamy. Mais en fait, non, il est fabriqué par Dreamy Tech. Encore une fois. Et, euh, et voilà. Bon, on n'a pas eu, euh, n'a pas eu l'effet escompté. Encore une fois. À part le petit côté boss présentation, ils ont dû en vendre un peu à, à une poignée d'ultra geek qui avait les moyens d'acheter ça. Et puis, puis voilà quoi. Euh... Je n'ai pas compris. Euh... Alors, Fred. Bonjour Fred. bah toi Fred, tu vois maintenant qu'avec le décalage horaire, 5 heures, c'est la bonne heure pour toi. Toi, tu finis le boulot à 5h, tu m'as dit <rire> la dernière fois, et 5h20, euh, tu arrives au bon moment. C'est quoi tous ces emojis qui apparaissent en haut Là, vous avez ça, vous aussi ou pas Un beau travail pour tous ceux qui ont soutenu, vont recevoir euh, soutenu la live, vont recevoir. Ok. Bah, tous ceux qui ont soutenu, ils vont recevoir des emojis apparemment. Peut-être que Tadou nous expliquera ça. Euh, salut, pas là tu me redonneras ton line J'ai dû changer. Bah euh, Greg le geek. <rire> Greg le Geek, simplement, euh, voilà G-R-E-G-L-E-G-E-K Facile Facile, Emile peut ah, peut-être toi euh... C'est pas toi qui avais gagné la, la deuxième batterie, non Par hasard Putain, je m'en rappelle plus c'est qui J'ai que le nom, j'ai pas, c'était dû m'écrire sur un truc à la con, là voilà euh, J'arrive un peu tard Panne de réveil écoute c'est pas grave, ça a commencé à 5h, il est 5h30 Ah, c'est l'heure de la pub Je vais vous mettre un peu de pub Ça vous apprendra Allez, modifier le stream. J'ai aux Lancer la publicité de 1 minute. Ça a lancé la pub ou pas Ouais, 54 minutes. 54 secondes. <rire> 54 minutes de pub. Ouais, il est léger, ouais. Ouais, je me suis dit que 54 minutes de pub, c'était pas mal. Sur une heure. <rire> sur une heure de live. Euh, je regarde. Non, il n'y a pas eu d'incendie Non. Non, pas encore. Non, tout va bien. Ok. C'est bon. ça C'est bon. On va attendre combien il reste de pub. Parce qu'il y en a qui voient de la pub hein, pour de vrai. Hein. Vous, peut-être pas. Il y en a qui voient de la pub. Bon. 20, 19. On va mettre ça comme ça. Oh, J'ai chaud, sa mère. A pas moyen que je mette le ventilo, là. Attends. Ça vous dérange pas si euh, je pars de. Oh, putain, pas mal. Ah ouais, bien, regarde. Je vais mettre le ventilo, là. Vous voyez pas, là Non, parce qu'il fait une chaleur à crever. En fait, j'ai la clim, mais comme il y a le fond vert, euh, ça me cache mon, mon plaisir. Ah ouais Ah ouais, là, ah là, ah là, là, là, là, oh là, Ah, je suis en train de mouiller du cul, là. Presque, hein, tu vois. Une chaleur. Bon. <rire> oui, bah on est dans la confidence. Que veux-tu euh... Crazy Tiger, n'inquiète t'inquiète pas. Okay. Euh, Roi la foule, Rebez re, re Alors là, on a BZH qui s'est abonné. Ok, Wizbot Sud, Lum, Ça roule au, au biclon, Au biclun. Ok, je l'ai pas celle-là, mais. Alors, c'est si pas la base, si pas la rêve, c'est Benjamin Epp. Hein. J'ai entendu la fois parce que j'écoutais l'album de Benjamin Epp et il y, y a bien un duo avec lui et il dit T'as pas la rêve. Euh, Fred s'est abonné avec Prime, donc là, c'est bon, merci. Shadow. Offre. Deux abonnements de niveau 1, la communauté byg utilisateur a déjà offert 21 abonnements à la chaîne. C'est-à-dire que le mec, il vient, il fait le modérateur, gratuitement, bien évidemment, et il love des abonnements. C'est pour ça qu'on lui pardonne son orthographe. mais <rire> pas le, le morceau. C'est pour ça, c'est pas très très grave, vous avez vu, on n'en a même pas parlé. <rire> Qui aime bien, châti bien. Oh, J'aime ça. Bon, revenons-en à nos moutons. Euh, j'allais te l'offrir, zut, à offrir à moi Ah non, mais moi, je suis limité déjà. À offrir à quelqu'un d'autre Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a 19 personnes. Mais il y a pas beaucoup de commentaires. Donc, si vous êtes là et que vous êtes un peu... Je veux dire... Vous êtes dans la France insoumise. Ah eh non, mais non, c'est un parti politique, maintenant. On n'a a plus le droit. La... Vous faites partie de la France... Euh... <rire> muette. <rire> je n'écoute pas le mot. Ce n'est pas insoumis, c'est euh... silencieux. Voilà. Vous faites partie de la France silencieuse <rire> Mettez un commentaire en disant « Je suis là !» Et que peut-être qu'on vous offrira un abonnement Prime aussi. Toujours faire plaisir. Euh, pas de souci Shadow, merci beaucoup. J'ai utilisé mon abonnement Prime. Écoute, avec plaisir. Ça... Ah, c'est bien, ben voilà tous ceux qui utilisent ça. C'est gratuit, si vous avez un abonnement Prime, autant l'utiliser abonné scient et vous abonner à bah, GLG Tous les mercredis. À 22h. Thaïlande <rire> Après, si vous changez d'heure, c'est votre problème. Hein. Moi, moi je suis toujours à 22h. Ah putain, ça va bien avec le ventilo, là Ah Oh. Je suis euh, je suis fraîche et ça se voit. Euh. Hein ah ouais, je sais, ouais. eh, tu dis putain, mais ça résonne. Donc, tu hein? <rire> oui, c'est une pub. Boum et bim, boum. Bonsoir, un peu de retard, jeune eh ben, Écoute, jeune Doff, l'important c'est de participer. Tu arrives à l'admi, c'est bien déjà. Euh, merci pour l'abonnement. Okay, merci à Shadow. Non, c'est via le forfait mobile. D'accord, ok. Ah, hein, ça sera démité si ton forfait en mobile du mois prochain, c'est pour ça. <rire> tu peux te permettre de, de spéculer sur une rentrée d'argent hypothétique. Ça peut être aussi. Euh, comme dirait Yfotinik, faut... Shadow est un modérateur de qualité. Exactement. Il est toujours là. Hein. Il a eu sa petite période où il a cru qu'il euh, pouvait aller, tu vois, avec d'autres YouTubeurs. Mais tu vois, tout le monde revient. <rire> <rire> il nous a fait notre petite infidélité et tout Mais c'est pas grave On pardonne à tout le monde On est tous comme ça On croit tous que l'herbe est plus verte ailleurs Tu vois Mais il est revenu Il nous est revenu oh Il est ressuscité euh... Merci à Shadow euh... Avec plaisir les gars Ok Pensez à un produit avec un partenariat pour l'audio C'est jouable ça non Bah ben, en fait non Puisqu'en fait Oppo ils ont leur propre département audio En théorie Oppo à la base de la base, ils faisaient des casques audio, mais des casques audio à les seuls qui les ont testés, c'est Pepe Garcia, tu vois. Ouais, des casques audio chéro. Et après, ils faisaient des platines Blu-ray, mais tu sais, avec le plateau en marbre et tout, enfin tu sais, ils faisaient vraiment des produits audiophiles très haut de gamme. Donc, oui, peut-être, peut-être qu'en même, peut qu même temps, pas. je pense pas de là faire un partenariat euh, truc, mais peut-être sortir un smartphone avec de l'audio de psychopathe. Voilà, avec un DAC audio, toi un préampli, que là-dessus tu puisses brancher un casque. Parce qu'à moi en Bluetooth, tu perds toutes les joies de... Toi ça compresse tout, quoi qu'on en dise. Donc peut-être, oui, un smartphone avec un audio de fou. Voilà. Ou peut-être un smartphone de fou complet, En mettant les meilleures caméras, le meilleur audio, et puis un DAC et tout. Puis tu sais, faire un peu comme... Ils en ont beaucoup parlé là, surtout, tu sais, Guillaume Ruchon. Bien, je suis moi je suis Guillaume Bouchon euh, sur YouTube et il a fait ça avec le nouveau Sony là celui qui a un deuxième écran alors fait a fait des drones et tout et, et celui-là c'est vrai qu'au niveau photo il est ultra ultra cher mais ultra ultra c'est tu sais, sortir un truc c'est un peu comme ça mais dans un autre domaine peut-être dans l'audio et comme au pot ils sont très très bons au niveau de l'audio technologiquement il pourrait le faire ouais on est on est d'accord donc mettre de la photo trop bien euh, comme tout le monde sait faire hein, maintenant parce que c'est accessible à toutes les marques et même peut-être mettre ouais, une partie audio qui soit euh, vraiment au delà ou que tu es vraiment un téléphone mais que tu es vraiment un lecteur euh, audiophile euh, qui se respecte voilà même si on est d'accord que la plupart des téléphones sont très très bons on peut encore faire mieux puisqu'il existe des petits euh, lecteurs comme ça avec euh, ampli préampli décodage tout ça tout ça voilà n'oublions pas que ça reste avant tout un smartphone euh, suceur de queue, comment il donne te... <rire> Je suis outré. Oui, tu es outré. Toi, tu es outré naf Si toi, tu es outré, ça veut dire que tout le reste de. Tout le reste du. Les 19 qui sont là sont en PLS. Ils sont en train de convulser par terre. <rire> en disant non, non, pas ça, non. Non, non, non, ça marche pas. <rire> Ou alors, tu es outré, t'en veux encore. Oh, mais moi encore. Oh, vas-y. <rire> mais non, mais il faut appeler. Hein. Après, c'était. Euh... C'est pour ça que certains apprécient et certains pour ça me détestent. C'est que, ben bah voilà, on, quand on est entre nous, il y, y a des mots, on peut dire, après, pas dans les reviews comme ça, mais bon, après, là, quand tu dis ça, tout le monde a compris. <rire> tout le monde s'est dit, bah oui, entre vous, vous parlez comme ça. Donc, euh, à part euh, jean marc de la Villardia, qui nous regarde, mais après, tous les, tous les autres, euh, voilà, on parle comme ça, machine à café. Euh, des cadeaux du train de la hype, niveau 2. Oh, d'accord. Oui, j'ai les emojis Ah d'accord. Vous avez des petits cadeaux. Ah oui, il y a des petits trains. il a, ah, d'accord. Ah, tchou, d'accord. Il y a des petits trains. Tchou chou. Ah ouais. Tchou chou. Tchou chou. Tchou. Ah d'accord. Ok, ok, bah vous pouvez jouer avec vos emojis alors. Joue avec ton emoji. Oui. Euh, C'est la classe, cet emoji. <rire> C'est vrai. qu'elle elle est qu a des pas mal. Il y a des trucs un peu rigolos. Tout le monde est sub. Pas de pub. Ah, c'est vrai. Il a mis, il a mis tout le monde. entre vous, vous avez mis tout le monde à l'abonnement pas de pub. Ah, bah, bravo. Bah, bravo. C'est mieux que je me fasse chier mettre de la pub. Je te dis moi. Tu as commencé à 5 heures. Donc je suis légèrement en retard dans ce cas. Oui, ouais, ouais, c'est bon, j'ai commencé à 17h, en effet. Pour info, je n'ai pas reçu de la batterie. Bah. C'est toi qui as gagné ou pas Je m'en rappelle plus. Il me semble pas que ce soit toi qui as gagné la batterie la fois alors c'est toi qui a gagné. Rechuchote-moi, rechuchote-moi en disant euh, en fait j'ai reçu trois tracking et un euh, dont j'ai pas le nom. Donc c'est peut-être toi parce que les pseudos correspondent pas au nom et j'ai mis dans un fichier c'est le bordel. Donc elle m'a envoyé les trois tracking juste avec les noms sans les pseudos sans rien et donc du coup je savais plus voilà. Donc c'est toi qui a gagné la batterie. Tu me rechuchotes voilà. Tu me rechuchotes ah oh, oui tu me rechuchotes en disant c'est moi qui avais gagné. Et en mettant ton nom, ton prénom et pas l'adresse, je l'ai déjà. Et comme ça, si elle me l'a bien mis, je te renvoie le tracking. C'est parti euh, cette semaine hein, euh, de Chine. Toutes les batteries Vega. Donc si c'est parti, j'ai reçu les tracking euh, cette semaine, je crois. J'ai envoyé euh, aux deux dont j'avais me rappelé. Et euh, donc euh, comptez euh, un petit moment. <rire> comptez que vous n'allez pas les recevoir à tout de suite. Voilà. Mais euh, c'est on the way. C'est on the way. Tous les gagnants... Euh, euh, non, moi c'est les écouteurs la semaine dernière. D'accord, donc c'est parti aussi. Toi c'est les écouteurs, d'accord, donc toi c'est parti. Non mais il y en avait trois et un, il me manquait deux dont j'ai déjà chuchoté. Un troisième. Euh... Non, je regarde, ça chuchote là. Mmh. Ok, mon idée, pardon. D'accord, ok, ok. Oui, c'est bon. Non, non, mais bah, les autres, c'est fait. Euh, Vas-y, Greg. sort du champ. Fais comme chez <rire> toi. Exactement. Oui, mais je me suis mis mon petit ventilo. Attends, ah, il faut que... Il faut faire ça dans, le... dans la joie et la bonne humeur. Non, mais dans bonnes bonne condition. Attends, vas-y. Un biglone égale un vélo. <rire> un ah, c'est un mine entre bicyclette et... Euh... <rire> Je <rire> t'ai tu vois, c'est Car nous sommes la France silencieuse. On chatte. Ou <rire> pas tout faire. On part, on pas tout faire On pas tout faire, Big Les Ok, ok. Ah, j'aime bien le petit emoji. on va dire un Batman. Il doit être ça. Euh, il ne livre pas en Bretagne. D'accord. Euh, il fait une déviation par euh, par chez moi avant pour une fois que je gagne. <rire> non non mais si t'as si t'as gagné et que tu m'as envoyé nom prénom adresse et tout euh, les trois les trois qu'on gagné j'ai envoyé euh, les trois adresses et j'ai reçu les trois traquies, mais il y en a un donc je n'avais que le nom euh, compliqué je n'avais pas le le pseudo et j'ai pas trouvé dans les chuchotements euh, ça n'a pas marché. Euh, T'es chaud bordel. Ah oh, oui. Euh, normand. Normalement, vous de ça, être ça ouais. non, mais voilà. Après les biélo-électriques c'est pas mal. Alors, j'ai bien avancé sur le, le Fido M1 Pro. Euh, j'ai la, la prochaine vidéo, c'est demain. Les tipeurs l'ont déjà reçu. Je vous rappelle tous ceux qui font un tips, vous êtes tipeur pendant un mois automatiquement et vous recevez les, 20, les vidéos 24 heures avant tout le monde. Donc, demain, c'était bah, là où je devais faire réparer la, la béquille. Et euh, c'est dans quelle vidéo que je, je crois que c'est dans la vidéo de alors après demain, ça sera la vidéo où je vais faire réparer la béquille. Après, après-demain, on parlera du débridage, puisque c'est la nouvelle version du M1 Pro. Il y a une version avec un écran LCD qui était vachement mieux. Là, c'est le c'est l'écran le plus miséreux de la galaxie. Il y a juste les kilomètres et la batterie. Il n'y a plus de distance, machin. Et le débridage n'est pas fait pareil que sur l'autre. Le début, oui, mais il faut débrider le compteur et tout. Donc, je ferai certainement le débridage dans 3 ben trois jours, trois, quatre, dans 4 jours, Alors, demain. Dans trois jours. Et après, dans cinq jours, il y aura l'autonomie euh, maximum, c'est-à-dire combien je peux faire de kilomètres en full électrique. Alors, je vous cache un peu le suspense. En full électrique. C'est-à-dire que j'ai pris le Fido, je l'ai bridé à 25 exprès, parce que quand eux, eux, ils font leur calcul, ils mettent à 25, d'accord Donc, j'ai bridé à 25, j'ai mis full électrique tout le temps. C'est-à-dire que j'ai roulé pendant une heure et demie. Hein. C'est-à-dire que la vidéo dure une heure et demie. Je fais le tour du lac, je passais, machin et tout. Alors, oui, c'était tout plat. Oui, je fais 83 kilos. Mais on a quand même fait 40 bornes. Tout pile, presque. Et non, encore 40 bornes, je suis arrivé chez moi, il restait deux barres. Donc, euh, c'était... Euh, C'est pour manger un malabar. Mais... Euh, il restait deux petites barres, il n'y a que à la fin où ça montait, mais il y a eu des deux caméras qui a cramé, donc il n'y avait plus que la frontale, il n'y a plus que celle qui me filme comme ça, mais bon, Mais bon, 40 km en foule électrique, c'est-à-dire sans jamais toucher au pédales, en roulant à 25 maximum sur le plat, c'est pas mal, moi je trouve que c'est vraiment pas mal après comme on le voit dans la vidéo il faudrait pédaler aussi pour alléger un peu le moteur et je pense que ça méritera un deuxième test où là on dit bah en plus je pédale pendant toute la longueur et tout et voir si on peut à mon avis faire comme ils annoncent au moins 100 bornes quasiment le double facile parce que dans les montées, mettre tout en électrique quelques montées on verra, tout en électrique ça tire vachement sur la batterie et après, on fera le même test, mais là, en débridage complet électrique. Mais bon, après, au-dessus de 25, tu peux pas pédaler. Il n'y a que 6 vitesses derrière. T'as beau mettre la plus petite, tu peux pas pédaler. Donc, ça mériterait de faire un dernier test. Et comme ça, ça prend une qui est complète. Et on en parlera dans la vidéo, donc du coup, après le débridage, que j'ai niqué la béquille puisque j'ai mis la selle trop haute. Et avec mon poids et le poids du vélo, la béquille est sur le côté. Euh, c'est les béquilles qui sont génériques, puisque dans l'idée, une fois que tu comprends un peu le truc, c'est que les fabricants de vélos sont aussi des assembleurs. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tout concevoir eux-mêmes. Parce que dans l'idée, encore une fois, si tu veux faire ta propre béquille, avec tout particulier, c'est 10 000 balles par moule. Bon sauf tu prends des tubes, des machins comme ça, quoi. Mais si on faire des trucs spécifiques, il faut faire des pièces spécifiques. Alors pour eux, c'est plus intéressant de commander des béquilles et on verra que ces béquilles-là, on les trouve sur internet. En générique, puisque dessus c'est le générique, y a pas marqué Fido. Et on verra également dans la vidéo suivante, parce que le dossier est en cours, que j'ai réussi à trouver des batteries de meilleures, puisque les batteries c'est pas Fido qui les fait, c'est des batteries qui sont faites par d'autres fabricants. Et six mois la batterie, c'est une 48 volts, 12,8 ampères-heure, ce qui est pas mal, hein, ça fait environ 600 watts. En contactant un des fabricants qui euh, qui fait ces batteries-là et tout, qui c'est du LG en fait, hein, d'origine, on peut également avoir les mêmes de même. Mais 48 volts, toujours pareil, mais au lieu de 12 ampères, 8, enfin 12,8 ampères-heure, on peut avoir du 14 ampères-heure. Donc ça ne fait pas beaucoup, mais euh, ça fait presque, tu vois, 1 ampère, euh, 1 ampère et quelques fois 48, ça fait presque, tu vois, on doit presque arriver à 70 watts, 70 watts en plus. Donc c'est quand même pas négligeable. Et là, en fait, il suffit, la batterie, comme tu l'enlèves, de mettre une batterie meilleure. Et en fait, les 48 volts 14 ampères-heure sont fabriqués par Samsung. Voilà, cette technologie Samsung qui est dedans. Donc c'est assez intéressant en fait de ce vélo, de se dire que pour faire réparer la béquille, on peut acheter du générique, encore une fois, parce que je pense que beaucoup vont la niquer. Et pour changer la batterie, parce que bon, il y a 500 cycles après, elle va se dégrader, ou pour en avoir une deuxième, on peut acheter soit les mêmes en générique en Chine, soit on peut acheter mieux, avec plus d'empereurs. cest C'est-à-dire que là, tu parles de deux batteries, tu sais que la deuxième, elle a plus que l'allée Alors tu vas jusqu'où tu... tu vas au maximum de Tu peux aller loin et tu sais qu'au retour, tu as une batterie plus grosse. Donc, euh, tu pourras au moins, euh, voilà, si ça monte un peu. Donc, c'est assez intéressant de voir la review comme ça. Et ça va être vraiment le lecmotiv de WTS. Où c'est de parler un peu de tout ça, des évolutions, de, des galères, de changements, de remplacements. Et il euh, y a une deuxième trottinette. Là, c'est avec AliExpress, une trottinette de 1200 watts un truc qu'on qu'envoie un peu de la gouache et tout avec des suspensions et tout trop bien là. et après on verra donc soit ça sera là la... ben après je pense une fois qu'on aura fait ces deux là on aura beaucoup plus de contacts au niveau des, des fabricants et des, et des revendeurs et tout donc on aura un peu plus de contacts et notre dernier là en fait celui qui devait m'envoyer la trottinette là il, euh, il m'a demandé les prix je, dis, ah, je fais un prix parce que on cherche des partenaires et tout ah génial je reviens vers vous ce matin il m'écrit bonjour j'ai écrit bonjour, écris, euh, bonjour et pas de nouvelles. Mais c'est fait. Là, c'est fait. S'il revient ce matin, c'est que c'est une question de jour. Donc, il y aura normalement une troisième trottinette, plus dans le genre Xiaomi 365. Voilà. Pour l'année que euh... Et puis, voilà. Après, après on verra. Donc, après, pour cette espèce de vélo-moto, euh... on verra. Ça fait essayer un truc à 1000 balles quand même. Hein. Ou 1000. C'est cher, hein. ou je crois que c'est 1700 balles, je crois, comme ça. Donc, à l'express, ils sont pas chauds. Faut qu'on montre un peu pas de blanche, là. faut qu'on fasse de la vidéo sur GLG Review que la vidéo elle fasse un peu des vues certainement, tu vois, elle devrait, elle devrait bien marcher parce que la vidéo est intéressante. On essaiera surtout surtout une vidéo en expliquant que il y a le 250 et le 500 watts. Le 250 c'est la version normale et le 500 watts c'est la version pro. Et qu'en France le 500 watts est interdit, il faudra plutôt la 250. On en parlera dans la dans la review et tout. Euh, et qu'on peut le débrider sur les chemins privés et tout, voilà. Et euh, une fois qu'on aura fait celle là. La trottinette un peu à suspension, la AliExpress, et peut-être même la troisième. Là, on aura peut-être coulé deux trois mois, on aura un peu de vue, et puis on aura, une, on aura surtout énormément de, de vidéos sur WTS. Donc, il se peut peut-être que WTS prenne un peu le pas sur GLG Review et que les vidéos marchent bien aussi sur WTS, parce que après, bah, la trottinette, ça sera pareil, rouler à fond, machin, truc, avec le chargeur, jusqu'où on peut aller, aller-retour, et puis l'autre aussi, et puis voilà. J'utiliserai au quotidien, comme je fais actuellement. Pour, pour le vélo et tout, et ça peut voilà, ça peut intéresser euh, que, que j'utilise pas que pour la review, mais j'utilise tout le temps. Euh, régulièrement là, tout à l'heure, je suis allé à 7 Eleven, je prends mon vélo tranquille, plutôt que prendre le scooter et tout. Et puis, je mon vélo, comme c'est pas à côté, là, je suis allé là-bas et tout, tout, le monde me regarde et oh, ce vélo, mais en fait, comme les gros pneus et tout, il, il parle il a, il a de la gueule, <rire> ce gros vélo. Et en plus, du petit côté, je pédale même plus maintenant, c'est à 25 km/heure, je sais que je peux faire 40, 40 km. Voilà. Euh, bah c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait le jeu Ouf. Oh, ça pique un peu, là, fais voir. Alors, attends. Bon, vous l'aurez compris. On va faire le, le tirage au sort. Le partenaire de l'émission, c'est bien avant Ekaïsa. Ekaïsa, on a fait la review du 4 la semaine. Dernière. On attend trois produits Ekaïsa. Elle <rire> devait envoyer un. Pouf, je sais pas, pas, pas est... Ami, je sais pas quoi, les doigts, machin. Comme il mou. le truc, qui est bloqué en douane. Tout le monde s'en bat les couilles. Je dit, attends, ça va pas aller me faire chier, contacter les douanes et tout, c'est leur boulot. Donc, il y avait un, il y avait ils l'ont perdu. Voilà, donc, elle me l'a renvoyé et il y avait d'autres commandes. commande, il y en avait deux, dont cette souris, apparemment un nouveau casque. Je crois qu'il y a des écouteurs intra, un nouveau casque et cette souris-là. Donc, j'ai renvoyé pour la review, je dis, voilà, on fait un petit live et tout, euh, mes membres adorent gagner des cadeaux. <rire> <laughs> mais, mais qui, n qui n aurait pas. Voilà. Et, euh tu pourrais tu pourras faire une une de trottinette avec Jean et qui mais non Jean il a un vélo oui bah après on peut faire de la trottinette lui il peut avoir moi je prends le vélo électrique ouais, on pourra faire des trucs on va faire des trucs avec Jean euh, mon ami gay comme je l'appelle il aime pas je, genre parler d'une soirée avec mon ami ah ok il pas gay euh, et quand bien même. Voilà. Non mais bon, voilà. Pour revenir. Donc j'écris, je voilà, on pourrait faire gagner un truc. Et bien oh, moi je peux vous offrir la souris EKSA EM 600 Alors il n'y pas de prix. Je sais pas combien elle vaut, mais bon après euh, elle vaut quoi. Voilà. Donc comment ça se passe Bien, mon ami. Voilà. Donc le giveaway il est ici. Ok. La souris gaming ça e Le mot de passe qu'il faudra mettre c'est point d'exclamation ça en majuscule. J'adore gagner des cadeaux. Je sais bien. Une course de trottinette. Ah oui, oui, exactement, oui. Ah bah ben oui, il y a deux, après, c'est plus rigolo. Alors, le cas, ça sera point d'exclamation e k s a, tout en majuscule, OK. Je lance le giveaway tout de suite. Vous n'oubliez pas, vous mettez point d'exclamation e k s enfin, point d'exclamation e k s en majuscule, et dans cinq minutes, on désigne un gagnant, bien évidemment. Voilà, c'est bon. Ah, c'est parti, alors, il faut que je mette, moi aussi, euh, attends. Point d'exclamation, il est où Là. Euh. Et, ça. Et voilà, un ticket pour moi, un cadeau. Bon, je vous le dis tout de suite, si je gagne, je l'offre à Kurumi, 1 hein C'est quand même de bonne guerre, hein parce qu'il lui, il a du mal à gagner. Il n'arrive pas à gagner. Chie, il joue mal. Il joue mal, peut-être. Il sait pas jouer. Voilà. En plus, si je joue mal, voilà. si je gagne, je me dis je la donnerai à Kouroumi. Voilà. Non pas parce que par favoritisme et tout, mais voilà, pour le principe, une fois que j'aurai gagné une fois, on prépare Oh, merci à Sagatel de me suivre. N'oublie pas, il te reste plus que 3 minutes pour participer à notre tombola. Tu mets point d'exclamation e k s -A en majuscule, et peut-être que tu pourras gagner euh, cette jolie euh, souris gaming de la marque EKSA. Ça fait toujours plaisir, voilà. Euh, bah voilà, une tourbola souris euh, gaming EKSA EM 600 il y a le lien Amazon si vous voulez cliquer dessus euh, est en cours pour vous utiliser mais normalement ça ne mettre pour l'exclamation euh, EKSA mais euh, c'est pas mis donc euh, vous pouvez euh, participer Alors, on en est où 14 participants sur 24, allez les gars pour l'exclamation EKSA en majuscule vous pouvez le faire je vais mettre la fenêtre ici, parce que là bas je je vois rien hein. Celle-là, l'écran, il, euh, il est polarisé. Alors, iMac, là-bas, il est polarisé. Mes lunettes, voilà. Perturbation euh, perturbante. Okay, ça. Non, il faut. Euh, T'as mis un espace. Faut pas mettre d'espace. Hein. Point d'exclamation. <rire> tu vas y arriver. Troisième coup, il est bon. Troisième goût, tu vas y arriver. À ah, dire là. Tu vas mettre 203. ça Point d'exclamation. tout attaché. <rire> sans espace. C'est ça. <rire> Et il va y arriver. Jimmy, Jimmy, Jimmy y est arrivé. Tu vois, comme quoi, si Jimmy y est arrivé, euh... <rire> Brooklyn y arrivera aussi. Concentre-toi. Concentre-toi. Alors là, si c'est sur téléphone. Voilà, encore un, c'est bon. Il te reste 2 minutes 40. Panique pas. Ah, j'ai un Mac 4-6 et une MX Master 3 sans fil. Euh, si je gagne, on négocie. <rire> si tu veux. Ok, ça, Voilà, c'est bon. Tu l'as fait. Tu l'as fait, tu es notre champion. <rire> si en plus tu gagnes alors là t'es refait c'est le cas de le dire <rire> non mais bon on rigole c'est bon combien vous êtes de participants 17 17 sur 24 c'est rigolo qu'il y en ait qui jouent pas alors soit c'est nos gagnants de la dernière fois qui veulent pas jouer parce que alors le problème c'est que j'ai oublié de noter les noms des pseudos des gagnants et tout n'hésitez pas à être honnête ça va pas être facile hein. mais si vous avez déjà gagné dire j'ai déjà gagné et j'offre voilà et euh... ok il y avait un bruit. C'était qui ce bruit Ça va C'est un ou ça Voilà. Euh, Revenons-en à nos mots. mais j'ai utilisé 5 bits. Ok, merci beaucoup. Attends, je vais tout mettre sur... Mais en fait, tout en même temps, tout rentre sur mon écran là. Alors, Shadow, t'as enregistré J'ai mis... C'est le bordel. C'est le bordel. Euh, façon, on est avec deux gagnants. On est avec deux gagnants euh, depuis la dernière fois. Donc on a eu BZ, euh, on a eu qui je m'en rappelle plus c'est qui les derniers gagnants. Faudrait que, Shadow, il faudrait, faudrait que tu fasse le boulot à ma place. Je suis complètement à l'Ouest, j'ai complètement zappé. Je dois aller avoir, hein, les trucs. Hein. Non mais le, il y a eu effet shopping, le dernier, qui a gagné les écouteurs. Et avant, la batterie, euh, je me rappelle plus c'est qui. Bah, c'est l'avant-dernier, je crois que c'est si Disco ou... Attends, c'est pas Disco, c'est... Je m'en rappelle plus c'est qui, mais voilà. Je vois à peu près. <rire> euh... Shopping. Et avant, c'était Mikado. Voilà, ok. Donc, les faits Shopping et Mikado ont déjà gagné. Chez <rire> jeune, jeune il avait déjà, ça sourit en jeu. J'ai tout noté. Merci beaucoup, Shadow. <rire> Merci, Koum. Euh, mais je laisserai la place à Shadow volontiers. Mais <rire> euh, bah Écoute, euh, on verra. On verra bien qui a gagné. Euh... Ok. Combien de temps il nous reste 33 secondes. Bon, je ne comprends pas que tout le monde n'ait pas joué, moi. Je vois que vous n'êtes que 17 à jouer. Pourquoi 17 et vous êtes 24 en ligne. En théorie, euh, tous les gagnants... Pourquoi Attends, mais ma page, pourquoi elle est partie en couille comme ça Ah, parce que je l'ai changé de fenêtre. Si je la mets là, comme c'est notre résolution... Ah, ouais voilà. <rire> je la... ouais, ouais, comme c'est pas les mêmes résolutions d'écran et tout... Là-bas, en fait, j'ai remis mon écran 21 e LG. En fait, ça ne marchait pas avec l'autre le... que j'avais, là. Donc j'ai mis mon écran euh, 21 e LG. Et là, euh, j'arrive à avoir le double écran. Après, il est polarisé, c'est un peu la merde, mais bon. Rien à travers mes lunettes. En même temps, tu me diras, t'as enlever tes lunettes, connard. J'irai oui oui, t'as raison. Voilà. Bon. Euh... Si je gagne, c'est pour mon modo, je préférais. <rire> Préfère. Préfère. Préféré. Bon, allez, on fait le tirage pour enlever un peu le suspense. Euh, si je gagne, je peux négocier la batterie. <rire> euh... Bah, euh, oui, toi, oui, les autres, non. Non, puis après, c'est un truc par semaine et tout. Si c'est toi qui gagne, oui, tu peux négocier la batterie. Si c'est les autres, c'est la souris. Bon, gagnant Gagnant pas gagnant euh, Peut-être que tout le monde ne joue pas car elles sont juste en mode podcast. C'est ça, exactement. Ils sont juste en audio. Bon, allez, gagnant. Big Shot is your winner. Il a déjà gagné six shots en plus, je crois. Il a déjà gagné un truc euh, de mémoire avant, mais c'était avant le jeu. Donc c'est bon. Tu vois Mais c'est ça, il a gagné une batterie, je crois, de mémoire. Donc six shots. Ok. Tu notes commun. Complète. Je crois qu'il y a l'historique dans des gagnants. Attends. Euh. Giveaway Story. Ah bah ouais! <rire> ah bah ouais, ouais c'est comment cool ça! Alors. Euh, alors. Une souris gaming, six shots. Ok. Des écouteurs intra auriculaires planet shopping. Euh, giveaway du mercredi. Euh, avant, c'était Mikado. Avant, c'était pas de gagnant, pas de gagnant. Après, c'était dash Fred, Mikado. Ok. Bon. Alors, six shots, il faut nous dire. Bien, ouais, six shots. Donc, six shots, tu dois nous dire. Je garde. J'offre. ce parce que tu veux. Soit tu gardes, tu me donnes, euh, voilà, tout ça. Et puis, euh, soit tu offres. Et dans ce cas, tu nous dis à qui tu l'offres, par exemple. À savoir que si vous voulez offrir, pour offrir plus euh, là par contre, vous pouvez offrir plusieurs fois. donc on peut l'offrir un truc à chaque fois. Par exemple, hein si vous gagnez, vous pouvez gagner qu'une seule fois, mais euh, si vous offrez, après, euh, on met ça. Bon, bah rien à négocier. <rire> rien à négocier. Euh, bon, Six Shot, Six Shot, est en train de réfléchir. Ah. Euh, merci mais j'ai déjà une souris donc je donne à notre modérateur dominateur Shadow voilà donc mes Shadow avec de la batterie m'arrange pas bon Shadow euh, comment on va faire euh, comment on va faire parce que euh, j'ai un les de suite plus tu veux <rire> Bon, ce qu'on fait, comme euh, ouais mais parce que non, le problème c'est que là après si la souris, après je suis de la remettre en jeu, donc ça marche pas. Euh... Non, c'est la souris ou rien aujourd'hui. Je peux pas parce qu'après le problème c'est qu'après si là n'offre pas la souris, j'offre une batterie. La semaine d'après, après je me retrouve encore avec une souris quoi. Et euh, peut-être que si j'avais pas la batterie, il l'aurait pris au lieu de ça comme ça. Donc c'est euh, Shadow, je t'enverrai le, tu as gagné une souris, voilà. Déjà ça. Aurait quelqu'un d'autre. <rire> on enfin, va quelqu'un d'autre euh, on en est là on en est là où les mecs veulent pas les cadeaux on est mal non on va te, je te on va l'envoyer euh, à Shadow la, la souris parce que ça lui fait plaisir et si quelqu'un veut te re autre chose on verra on s'arrangera ne t'inquiète pas tu pourras avoir plein de cadeaux vous pouvez offrir tant que vous voulez <rire> on va s'arranger comme ça euh, qu'est-ce que je voulais dire ben, voilà. Bon, on a fini pour aujourd'hui quelle heure il est 22h59, je crois qu'on est pas mal. Pourquoi ça déroule comme ça euh... Bon ok. Non c'est ça. Oui bah après si, si, si, si chaque live les mecs veulent t'offrir quelque chose, on prend... tu prends. Moi je dis, moi bon, on me prend rien, j'ai tout mais voilà, euh, non, offrir, vous pouvez euh, recevoir autant que vous voulez, mais euh, voilà, vous pouvez gagner qu'une seule fois, euh, c'est le but c'est le but, bon, ça sera tout pour ce petit live du mercredi on a parlé pas mal de choses il y a pas mal de choses bien qui vont arriver, Bon, notamment des smartphones plutôt sympathiques ce mois-ci avec le Redmi, le OnePlus, après bon les Uquitel, les, Oquitel, les le Phone, machin, ça c'est pas ouf mais, et le Dougie et le Dougie S98, les vélos enfin le vélo déjà, la trottinette le IMO, c'est moins... Parce en fait, il m'intéresse pas trop le En fait, J'aurais bien aimé le garder et je préfère avoir un autre plutôt à négocier. Non, parce qu'après le IMO il était pas mal là en 500 watts, mais moi je peux faire un truc avec des groupes pneus no, là. Tu sais, un truc un peu costaud, tu sais, que je puisse sortir là. L'autre, ça fait un peu euh, pour les routes de la Thaïlande. Vous allez voir, c'est un peu dangereux quoi. Donc, je suis en train de négocier. Donc, le vélo Fido, la trottinette 1200 watts, peut-être la nouvelle trottinette 1000 watts. On verra ça. Euh et puis voilà, euh, je ferai peut-être gagner un cadeau, je te redis ça sur live et eh bah ben écoute, avec plaisir avec plaisir, euh, Mr. Effet Shopping on prend, on prend tous les cadeaux on est comme ça, on prend tous les cadeaux bon, ça sera tout pour ce petit live du mercredi alors il sera demain en podcast je prendrai la version audio je mettrai demain oh. en podcast et euh... oh, bonjour et merci euh... pourquoi j'ai pas, je le vois pas ah, Shadow a offert un abonnement à euh, Lofty. Ah, et de retour de... <rire> Youn, Ok, merci. Merci beaucoup, merci pour eux. Donc l'émission sera demain en podcast et je la mettrai certainement peut-être après-demain en planifié pour mercredi prochain sur le site de vidéo. Ça laisse un peu le temps comme ça euh, autant avez vu je fais les shorts et tout comme on m'a dit pour annoncer les lives et tout c'était pas mal voilà ça fait plaisir merci à shadow d'avoir offert tous ces abonnements à Tmj, à l'autre fille à petit billet 72 ça fait plaisir merci merci merci à notre modérateur dominateur shadow tu m'envoies sur line Tu vas me chuchoter tu m'envoies sur line nom prénom adresse et numéro de téléphone bien évidemment puisque ah, tu seras un oublié hein, nom prénom adresse numéro de téléphone et comme ça j'enverrai directement demain à la marque ta souris à savoir que tu pourras continuer tu pourras rejouer hein, et gagner peut-être la semaine prochaine un jour tu gagneras mais après tant qu'on t'offre on t'offrira ou on offrira quelqu'un d'autre voilà bon je vous remercie de passer ça m'a fait plaisir ça... j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie moi, j'ai passé beaucoup le plaisir. Je, un petit peu chaud. là. J'ai pris une bonne petite douche. Et puis, euh, voilà, un petit support et au lit. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir Tout à tous. Une bonne journée. Un beau mercredi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Dites merci à Shadow pour tous ces abonnements qu'il a offert. Ça fait extrêmement plaisir. On a plein, plein, plein d'abonnements là aujourd'hui. C'est trop bien. Et... <rire> yeah, pourquoi encore Putain mais il y a... ah oui c'est les, les notifications qui arrivent plus tard parce que j'ai déjà moi j'ai déjà dit ça. Luthfi, mj euh, Zappy, Rolls, Techni Motion, Neciano, Brooklyn, putain la vache, uni euh, Fun. Oh là là dis donc c'est vraiment la fête. Hein. Merci beaucoup euh, Kurumi, ça fait plaisir. Et puis, bah, merci pour eux. Et puis, bah, moi, je donne rendez-vous... Alors, demain, normalement, Alors, demain normalement il y a la vidéo à vélo sur le TSB bah, GLG. J'ai l'aspirateur balai, euh, l'avant avec eau chaude et tout. Elle m'a cassé un peu les couilles aujourd'hui. Je me il ah, faut changer ça, faut changer ça. Attendez... Ouais, mais l'autonomie, nous, bah, euh, moi, l'autonomie, c'est 10 minutes en turbo, euh, voilà, quoi. <rire> j'ai dit, c'est comme ça. Oui, mais là, ça mousse, alors que nous, j Ah mais moi, euh, c'est une review, hein, c'est pas une vidéo publicitaire, on peut pas refaire la vidéo. J'ai pas, un, j'ai pas le temps, et deux, c'est une review. Je teste en fonction du produit, comment il est. Euh, donc, ça, ce sera demain en français et en anglais, et en vidéo. Putain, il y aura plein de trucs. Donc, GLG Review, euh, by GLG, euh, English, et WTS, by GLG demain. Il y aura un petit quota de vidéos. Allez, merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, à mercredi prochain, forcément je vous kiffe.